Comment se protéger en tant qu'investisseur immobilier On te dit tout dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, tu auras la cloche, clique bien sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Donc dans cette vidéo, on va voir comment se protéger en tant qu'investisseur immobilier et je reçois pour ça Cédric Lamy, maître Cédric Lamy qui est avocat au barreau de Paris et fondateur du cabinet Partenze Salut Cédric, heureux d'être avec toi. Bah, C'est un plaisir. j'ai déjà fait intervenir Cédric sur d'autres sujets et là on va rentrer dans le détail sur comment se protéger en tant qu'investisseur immobilier. Et avant de commencer, on a mis en place une formation en, en partenariat avec le cabinet Partenze pour simplifier le droit pour l'investisseur immobilier. Je t'encourage à la télécharger. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et on te l'envoie. Cédric, parce que on veut être investisseur immobilier, mais à côté de ça, on ne veut pas prendre trop de risques. Donc, comment on peut se protéger en tant qu'investisseur immobilier Tu pouvais nous donner enfin, trois astuces par rapport à ça. Trois astuces. Parce qu'un investisseur heureux est un investisseur prévoyant. Première astuce. Deuxième astuce. La meilleure des protections, c'est la connaissance. Pas qu'en droit, dans tous les domaines, la meilleure des, pro, des, des, des protections, pardon, c'est la connaissance. Quand on est sachant, quand on s'accompagne d'un sachant, euh, on a une vision de la réalité qui est claire, nette et précise. Troisième, euh, troisième astuce, être réactif aux nouvelles informations qui arrivent lors d'un investissement. Euh, on a des nouvelles informations euh, factuelles, économiques, euh, juridiques, et il faut tout de suite être réactif et interroger, ou s'interroger si vous avez la réponse, sur ces nouvelles informations qui permettent d'aiguiller votre choix, de savoir si l'investissement est rentable, sécurisé, ou bien si vous avez une zone de risque. Enfin, une fois qu'on a fait ces trois choses-là, c'est très simple, c'est savoir euh, mettre en place des garanties. Il y a des garanties qui existent, certaines sont plus fortes que d'autres, euh, donc, c'est de prendre la décision au départ pour mettre en place ces garanties qui couvriront le risque. Parfait. Du coup, tu nous as donné les trois et le bonus. J'aime bien donner des bonus toujours <rire> en annoncer et puis en donner toujours plus. Donc, c'est rapidement, du coup, le premier en fait, c'est si on n'est pas forcément à l'aise ou même de toute façon dans tous les cas au début, bah, se faire conseiller par un, un expert, entre guillemets. Exactement. Ça. Le numéro deux, rappelle-moi. Le, le numéro 2, c'est euh, acquérir la connaissance. La connaissance, euh, le savoir. Le, le, le, le savoir, ça permet d'avoir une vision claire de ce qui se passe. En clair, pour, pour, pour prendre un schéma, tant qu'on n'a pas la connaissance, on a une vision un peu floutée. Voilà, on, on, on, on, a, on voit les grandes lignes. La connaissance, nickel, c'est limpide. On voit les avantages et les défauts de tel ou tel projet ou de telle ou telle situation. Donc 1, se faire conseiller. 2, apprendre. Et 3, étudier en fait ce, qu appelle, moi, ce que j'appelle la stratégie globale et le marché par rapport à toutes les informations, et par rapport à ça, ce que, ce que tu as dit, ce qui est important, tous les facteurs, c'est pas il y a un facteur que j'ai pas, c'est pas grave, parce que peut-être que ça sera le facteur déterminant, un détail, un détail peut changer toute la vision d'une décision. Et pour le bonus, du coup, se protéger par des... Euh, euh, alors, pas, euh, un, exemple, un exemple comme ça, euh, on, a, on a un dossier de euh, location qui arrive, par exemple, en commercial, en habitation, peu importe, Bon, euh, je sais que nous, on a, on a des règles strictes pour savoir si le candidat, euh, il, est, il a l'air solvable ou pas. Et surtout, on met en place des garanties, des garanties qui font qu'en cas de défaillance, euh, on n'en sera pas de notre poche et on pourra euh, respirer et ne pas être dans une situation euh, très délicate. Top, donc voilà, rapide vidéo, format rapide pour te donner le maximum, pour te protéger en tant qu'investisseur. Et j'ai envie de dire en un mot pour résumer ça, anticipation. Ne pas attendre de prendre le mur, mais anticiper pour tranquillement ne jamais prendre le mur, l'éviter ou adapter sa vitesse si jamais il y a des soucis. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Je prendrai l'image. Il vaut mieux appeler un pompier chez soi en amont pour vérifier d'avoir les extincteurs, qu'on n'a pas de prise mal placée, etc., que euh, appeler le pompier euh, quand euh, la hôte a pris feu parce qu'elle était trop près euh, de, la, euh, de la bonbonne d'huile. C'est exactement ça. Dans les deux cas où vous allez appeler un pompier, euh, en l'occurrence bon, bah, euh, l'avocat, dans un premier cas il sera à l'aise, il fera de la prévention, et dans un deuxième cas il fera euh, du curatif en urgence. Voilà, et après si tu es à l'aise parce que tu as déjà appelé l'avocat et que tu as d'autres investissements, bah, tu n'as plus besoin d'appeler l'avocat. Quand on dit l'avocat, c'est l'avocat ou... Où tu estimes que tu as réussi à avoir bah, tous les, euh, toute, toute la connaissance nécessaire. Si tu ne l'as pas, va la chercher. Si tu l'as, c'est très bien pour toi. J'ajouterais même que parfois, un simple coup de fil, des fois, des clients de euh, date m'appellent, il euh, n'y a pas de sujet, ils savent, mais bon, ils se sont rassurés, ça ne ça, ça coûte rien. Euh, c'est comme parfois, moi, tu sais, je, je suis parfois un peu hypochondriate, pas tout le temps, euh, j'angoisse, j'angoisse, je vous assure, je prends rendez-vous avec mon médecin, je raccroche, je me sens mieux. Je n'y vais même pas au rendez-vous. J'ai appelé mon médecin, je me sens mieux, je, je me sens guéri. Bah, parfois, c'est ça en fait, hein. ça, ça sert juste à ça, ça rassure. Ouais, d'avoir une relation de confiance avec des partenaires, ça te rassure dans, dans tous les domaines, dans, avec tous les partenaires. Nickel, bah, merci Cédric. Avec grand plaisir, plaisir. merci à toi. Dire. Merci Damien. Alors, pour te remercier d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, hein, je te rappelle, on a mis en place une formation en partenariat entre l'Esprit Gagnant et le cabinet d'Avocats Partners Inlo, la simplification du droit pour l'investisseur immobilier, donc euh, tu peux la télécharger, le lien se trouve dans la description de la vidéo, tu mets juste ton prénom. Et ton email, on te la immédiatement. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu cliques bien sur le bouton s'abonner. Il y a la petite cloche. Tu cliques sur la petite cloche. Comme ça, tu recevras toutes les prochaines notifications. Du coup, nous, on se retrouve ben, voilà, dans une prochaine vidéo. J'en publie environ 2, 3 par semaine. D'ici là, je te dis juste, passe à l'action. Profite des tiens. Ciao, ciao